Alors, oui, c'est vrai, on me, dit, on me demande, mais euh, pourquoi tu soutiens Fabien Roussel Alors, c'est vrai, je ne connais pas Fabien, évidemment, euh, mais j'avais envie de dire que c'était une espèce de fidélité au Parti communiste, euh, surtout parce que, ben, pourquoi euh, Quand j'étais môme, qui est-ce qui, dans la cité, s'occupait de nos loisirs ben, C'était des, des militants du Parti communiste. Le coiffeur du quartier, c'était voilà, quelqu'un du Parti communiste. Le club auquel euh, j'appartenais quand j'étais môme, il était dirigé, euh, par des, des, des, des militants du Parti communiste. Et puis euh, tout le temps dans ma vie, euh, les gens qui m'ont ouvert des portes, ben, ça a été des gens du Parti communiste. Enfer avec ZEBDA, euh, lorsqu'on s'est mis à partir sur les routes, quelles sont les villes, quelles sont les associations, le, le nombre de, euh, de, de, de, de festivals euh, on a participé euh, tous ces gens qui nous ont fait venir, qui nous ont permis de démarrer notre carrière, mais c'était des gens du Parti communiste. Euh, voilà donc euh, ma réponse est simple et Fabien, bonne chance.